vraiment dire « Ah putain, c'est décent. T'as Attends, c'est super dur. Alors, remets ton micro, remets ton micro. Il est mon micro. Bienvenue sur la web TV Cap Nord-Est. Désolé. Coucou, Loulou. Coucou. Voilà, dès que là, c'est un peu le bazar. Donc là, on est, on est, on est roi à la maison. On est sorti du studio. On est, on est de retour. On est de. Mais qu'est-ce qu'on est revenu. Ouais. Donc il y a plusieurs infos ce soir. Oui. Martin, tu veux dire quelque chose Ah non, ah je veux rien dire. Je ah suis ben juste bien. là pour dire bonjour. Okay. Salut Martin, bonjour vous, savez, Martin. Vous, savez, vous savez, vous avez des caméras qui vous filment maintenant dans le studio. Oui. Comment ça Sur la 3 et 4. Ah depuis quand, depuis quand, vrai, quand on a des vrai. caméras ouais. dans le studio non, Mais oui, mais, non, mais je vous explique, il y en a ouais, qui ont cours la semaine. Il y en a qui font 8h, 18h, tous les jours. On s'en fout, on s'en fout, on s'en fout. Qui s'en fout Allez-vous faire Non, j'ai con. Allez, info One Allez ah, voilà, ah, on oui. les voit. Bonjour. Oh, oh, oui. ils sont beaux. Coucou. Beaux je suis même pas coiffé, moi. Non, bah, il n'y a pas besoin. Hein. Alors, première info. <rire> Let's go. Première info, c'est un concert. Tiens, je t'ai même mis la petite fiche. Donc, Sagravit. on va parler ça et pas ça gratte. Ça Donc, euh, c'est à Gravigny, euh, donc il y a un petit, pas un petit, un bon concert le samedi 24 septembre oui. à la Maladorie. Et tu peux nous dire qui c'est qui joue, Lucien, s'il te plaît euh, et The un the -unit Band. United, United Band. band. Eh, quoi Bah, monte le son. Tu il ouais, y, y a un bouton. Mont, euh, monte le son, voilà. Charlie, Tango C'est hein. bon, t'as monté le son là non, bon. pas. 3, 4. Allez, quoi c'est bon, bon oui, Ok, bon. merci. Ils sont mignons. Voilà, un petit peu breton. Peu voilà, bon donc n'hésitez bon euh, bon bon pas. Bon euh, concert à Sagravite, à la Maladrerie. Attends, on fait l'info quand ouais, bon, même ouais. avant de dire des bêtises. Et, et euh, avec... Euh... Faiso. Faiso. Faiso, yeah. Senji. Non, non, non, non ah, c'est ah, ah, ce ah, en français ah, en fait. Ah, non, mais tu te dis quoi. Donc, euh, l'entrée, le prix de l'entrée, c'est entrée, prix libre, je crois. Et donc, euh, n'hésitez pas, il y a, oui. y a, oui. y a voilà, exactement, il y a une buvette, etc. Et ouais, on ouais, Martin, tu je... viens à faire l'émission avec nous. Hein, non, non, non, non, non. Alors, non, alors, alors, alors chute, s'il te plaît, merci, t'es mignon. T'inquiète pas, t'inquiète pas, on, on, va, on va te faire, faire, faire honneur tout à l'heure. Est-ce que je fais une autre musique populaire des cinq continents, reggae musique du monde et chanson française. Exactement. Excellent. Excellent. Deuxième info, on va rester dans le domaine de, de, du culturel de la culture. Euh, Est-ce que toi tu t'instructionnes Je m'instructionne, euh, je me suis instructionné fort. Tu sais, tu sais que j'ai fait maths sup. Ouais maternelle supérieure, après, <rire> après c'était dur, c'était coloriage, j'ai arr arrêté là moi après et coloriage du coup, du... dans des cases et tout Ouais non le, dans les cases en CP ça je crois ah. il est beau. Donc voilà il est beau le lavabo Alors euh, deuxième ouais. info du théâtre, donc euh, du théâtre d'improvisation au petit café de pays Donc il euh, y a déjà eu un, une séance euh, lundi dernier euh, lundi dernier avec notre ami Christian de Saint-Germain-des-Angles Qui a, euh, voilà, il a son numéro, donc contactez-le Et donc c'était bien sympa, il y avait du monde Non c'est un 07 même Allez t'inquiète Et du coup il y avait du monde, c'était sympa Et euh, des gens de Saint-Germain, des gens de Tourneville, des gens d'un peu partout voilà, qui étaient venus Ouais je sais pas, ils étaient une, quin une bonne quinzaine à être là Donc c'était vraiment cool on reste ça va être un tout petit Breton qui a un grand Toulousain. Ah, exactement. <rire> Et... Ça va être dur soir. Ça. ça va être super chaud. Qu'il arrive à l'arrache, il a rien préparé, donc il a, il a que des vannes en fait. Et... Alors troisième info, troisième info, euh, c'est de, la... de la musique, de la musique, euh, les rois de la guitare, les rois de la gratouille les rois de la gratouille C'est que moi aussi, je sais jouer de la guitare. To... Oui. Sur guitare Hero Sur guitare héros. Ok. Euh... Et donc. L'affiche. Affiche. affiche. Le... Ah, là. ah là, là, là Ouais, mais parce on a un PC de compète. Ah, c'est vrai Ouais, de fou. Ah, vraiment Non, non, non, non, non, on a un truc qui marche pas, quoi. <rire> Windows 98 et tout. Ouais, bah, non, mais l'affiche... Ah c'est bon, là. Ah, voilà. euh, acoustic Guitar School. Donc, euh, si c'est school, c'est que c'est une école. Exactement. Il speaking English very well. Eh ouais, my sister is not a boy. <rire> ouais. <rire> Et donc il cherche il, il cherchent des, des joueurs des il reste des places il, il cherche des, des joueurs place. de guitare c'est c'est ça l'info en fait en vrai c'est ça c'est ça l'info il cherche des il cherche des guitaristes des guitaristes, des guitaristes. donc n'hésitez pas, pas vous revenez en arrière il y a euh, comment dire il y a le numéro, numéro, numéro là voilà. il est trop bien son numéro en plus a... alors 0, 0, Martin 0, on dit 0, pas, 0, pas de gros s'il te plaît ça s'est pas entendu mince bah, vas-y, redis-le, on l'a pas entendu. Non, je sais quoi, vas-y. Alors, quatrième info, cinquième, je sais plus où on en est. Euh, non, on en est à la quatrième, voyons. Quatrième info 1, 2, 3, 4. Je sais, c'était en CP, t'as fait que mal dessus. Ah, bah euh, ouais, bah c'est chaud. Alors, euh, c'est les oiseaux, je crois, après les oiseaux, les oiseaux Les oiseaux Non. Sortie sorti, sorti, oiseau Sortie oiseau Sortie oiseau Vas-y, fais la sortie oiseau Attention Vas-y, ah. fais, fais la mouette oui, oui. Ok, alors, sortie oiseau, merci pour le micro, alors, euh, sortie observation des oiseaux à Saint-Germain-des-Angles, donc avec euh, un autre Christian de Saint-Germain-des-Angles, il y en a, y en a plusieurs, non, non, non c'est pas le même, il y a pas ah, ah oui, il y, a, il, y a, bah, ouais, ah, il y a un vivier de Christian <rire> a priori, okay. et donc, euh, ouais c'est très bien, merci euh, Martin, euh, on voit mieux, okay. et, et c'est et et et ouvert à tous, c'est gratuit, par et contre, c'est avec le petit café de pays, c'est avec le petit café de pays, effectivement, par contre il faut être là 8h. un peu de... Ouais, ils aiment bien. Ça à h mais 8h euh, 8h du, euh, ma du matin. L'avenir des oiseaux se lève à qui se lève tôt Mais exactement. Qui... <rire> Surtout pour aller se balader <rire> sur les coteaux. Sur les coteaux. Alors, faut prendre ses jumelles. Des rimes en haut. Ses jumelles, enfin pas, ces pas, jumelles, pas, pas ses pas jumelles, ces des, jumelles. Ah. des jumelles pour voir loin. Ah, j'ai pas de sort jumelles. T'as pas de sort jumelles Ah, moi non plus. Ouais, c'est dommage. <rire> Alors, <rire> donc euh, cinquième info qui va toujours se passer au petit café de pays. Ah ouais, ils sont performants. Ah ouais, ouais. non mais il y a du taf là. Voilà. ah, ah ben bah là, on repart avec euh, guitare, musique, euh, guitare school. Euh, ouais, c'est non, c'est ouais, plus ou moins non, non mais oh là là, arrête de bouger, je vais... on va vomir, Martin. Déjà... Mais non, mais c'est coupé là, c'est pas grave. Allez, ouais. non, mais il fallait le laisser. Tant pis, tant pis. Voilà, coupe-le. Voilà. Guitare, jam. jam session pour euh, musique acoustique. Euh, le 7 octobre au petit café de pays, venez. Euh, soit si vous êtes musicien, soit vous venez jouer, soit vous venez euh, boire un coup en tant que public. Et là... Et, et joie dans les cœurs. Et joie dans les cœurs, effectivement. Ouais, ouais c'est trop bien. Non, mais jam session, c'est vraiment chouette. C'est vraiment, vraiment chouette. Ok, euh, alors, j'ai dit des... Ouais. Oh. Ouais, t'as marché là, ça fait ouais ça fait pas terrible. Bah, t'as marché là. Hein. Ah oui. <rire> euh, la 6. La 6. La 6. T'es où la 6 eh, pu... Alors, tiens, non, mais regarde, c'est marqué ah, là. Ben, parfait. Atelier enfants-parents avec la baby gym euh, de 1 an à 3 ans euh, pour les enfants non, sco non scolarisés. Euh, de... Ah non, les enfants non scolarisés. Quoi Ah, je suis le bébé, tu vois. J'image ah, le, ouais, ah. <rire> le truc, là. J'image <rire> le truc. Euh, non, les, donc les enfants non scolarisés, accompagnés de leurs parents, voilà, 3 euros par enfant, donc c'est très mmh. cher. Ouais. Euh, donc c'est le samedi 8 octobre. C'est le prix de l'enfant, tu crois Non, c'est le prix de la séance. Non, de l'enfant. De l'enfant. C'est plus cher, la séance. La séance, c'est plus cher que ça, <rire> au détail. C'est <rire> oui, est votre en fait. enfant ah c'est la location, tu peux venir sans enfant, ok cool Oui, votre chien a un rentrer du PSC Non, 3-0 par enfant, allez 8, 22 octobre et 19 novembre Voilà, donc de 9h30 à 10h15 La salle de sport, ouais, de lancer une salle de danse en gros d'avion Non, t'as vu, on essaie de regarder dans l'écran De, auto il y a trois gens qui regardent. Bonjour les trois Bonjour gens qui regardent. Personnes. Alors, il y a trois personnes sur Facebook. Euh, il y a Louis, Louis, Louis. Il y en a douze, je regarde sur euh, YouTube. Là, j'ai le retour. Et il y en a sept sur Instagram, a priori. <rire> Et 25 <rire> sur Twitch. Mais si, on a Twitch. Alors, on continue Toujours au Petit Café de Pays, pour ceux qui savent lire. Club... <rire> non, les gars, venez pas. <rire> le 5 octobre. Je peux avoir l'affiche, s'il vous plaît Merci. Ah, Club Lecture. Le Club Lecture. Donc, venez présenter votre livre « Coup de cœur au Petit Café de Pays ». C'est à partir de 17h30. Et donc, si vous avez lu un livre et que vous voulez le présenter à d'autres gens, euh, et bien, bah, c'est une… Allez, venez boire un petit café, présenter votre livre ou écouter tout simplement euh, des gens qui vont présenter… Leur livre. Exactement. Euh, ils sont partis où, les pignoufles ah. ah, merci. On même. est remis. Ah. Oh. On a le droit de changer Et de plan livre, Non, mais non, mais qu'est-ce qu'il fait C'est qu -ce qu sur ta sœur Non. Non C'est bon. ah, à quoi Vous l'avez coup de cœur. J'en ai un livre, coup de cœur. les C'est quoi moi, donne, Regardez, c'est mes cours de des Ah bah. C'est plan. Lecture de plan. Ex-budgeter. Mais, mais c'est pas, pas un livre, c'est des cours ça. Ah ouais, mais Allez. Oui, mais j'ai pas non trouvé Tiens, bah tu, le reviens que... de notre non, tu reviens Non, mais. Tu reviens Si. Euh, si... Leur si... Leur ah, leur il est pété par terre là. Que... <rire> tu... Non, il est là. Okay. Tu, tu, tu, reviens, tu reviendras quand t'auras lu un livre. Et puis de toute ouais. façon, on t'a dit qu'on savait pas lire. Enfin, que tu voilà. savais pas lire. Donc ça a rien de lire tes cours. Carrément. Donc, euh, en, parlant de ce, en parlant de pas de lecture, on va parler sport. <rire> oh, la fausse vanne. <rire> la fausse vanne. Non, animation sportive le 21 septembre. Qu'est-ce qu'il fait Il fait du sport. Me... Oh là là Non, oh, mais je suis sûr, tu vois. Il a dit en arrivant qu'il fallait qu'on dise son petit secret. Ouais, ouais. Euh, la... Non, c'est pas, pas ça, <rire> c'est pas ça. C'est pas ça. Donc, animation sportive. On part en l'affiche, ma poule non mais Florentin, en fait, oh, l'autre qui dit Florentin affiche, il fait rien depuis il tout à l'heure, il, il, il, il, il, il, il, ouais, il a du retard, il, a, il, il, il est, il est il retardé. Le 21 septembre de 14h à 16h30 au City Stade de Fontaine, Pour sous Jouy. Bien sûr, <rire> On nous fera de l'animation sport et jeux, voilà, et ce sera vraiment sympa. Sport, sport, et, sport et puis bah jeux. Euh, voilà. jeu, Le jour, fut horrible, hein. La journée est Ah oui, la fume... ouais, très rude. La fumée, la fumée, la très la la et, et le tout à jeun depuis 15 jours. Alors, <rire> euh, atelier théâtre d'ado tous les lundis, euh, à partir de lundi prochain, à la salle des fêtes de jouy Heure, tous les lundis de septembre à octobre. Et je sais plus, en plus c'est moi qui le fais, c'est 18h30, 20h oui, oui, C'est ça. Il laisse pas l'affiche. Il laisse pas l'affiche, voilà. Non, à la salle de sur sureur Salle des fêtes de Jouy-sur-Arc qui est derrière l'école, en fait, qui est à côté de l'école. Jouy-sur-Arc, ce n'est pas non plus excessivement grand. Il euh, y a la mairie, l'école, et la salle des fêtes, elle est vraiment dans la moitié, dans la cour d'école. C'est vachement bien fait. Ouais. Effectivement. Et moi, je, je tiens à dire que mes carreaux ne doivent pas être bien propres parce que je vois des sacrées étoiles autour de la lumière. Oui, oui, j'ai <rire> le même problème. Là, tu n'as pas l'anti-reflet. <rire> ok, ah justement. oui Tu sais ce que j'ai fait vendredi soir dernier Non, c'est juste pour faire une transition. Ah, euh, une cuite Non, n'importe quoi. En plus, je bois pas. Euh, non, mais c'est vrai, en plus, c'était grave. Euh, non, non. a préparé le camion. Alors, il y a eu ça, il ouais, y a eu ça. Mais après avoir préparé le camion, j'ai été j'ai été voir euh, ah, des gens... si, si, je sais ce que tu as fait. Ah. Tu pas été euh, dans un, une réunion de théâtralistes de, Non, de poètes. De poètes. <rire> de poètes. Poète. Et j'ai fait un reportage. J'ai fait un reportage. C'est bon, les gars, il parle reportage Ici, Albert Reporter. Le 1. HDMI 1. Remets au début. Non mais le PC, il doit être, le son est coupé. Le son est coupé du PC. 1. Ah. Regarde, la vidéo, moi je vois, il est coupé, Non Excusez-nous HDMI 1. À Évreux, rue Franklin Roosevelt, tous les deuxièmes euh, vendredis du mois, de 18h à 20h, des amoureux de la poésie se retrouvent pour énoncer leur texte préféré. Non. Toi, tu bases comme une reine. <rire> Et c'est un compliment que je n'ai pas l'habitude de faire à la légère. Tu as quelque chose. Et je suis sûr qu'avec de l'entraînement, <rire> si tu suis mes conseils, tu peux faire une carrière. Ah. Rissé-Barié, donc si je me mets à chanter, vous ne vous étonnez pas. Vous connaissez rissé Oui, oui, oui, oui. J'étais dans la lisière. Voilà, et donc ça commence comme ça. La confiture de Rose. <rire> les temples de Formose, Un bridge sur le mer. Pour sauver le pays Ah oui, ah oui, ah oui Mais faut que ça non. les attirer ah, si, Ça dans mais... son créneau, Faut que ça les attirer Et voilà, oh, les oh, amis oh, de la rime oh, Les oh. amis du verbe Les amis de la poésie Vous savez quoi faire le deuxième vendredi soir du mois Olé Alors Aujourd'hui, vas-y on passe de l'autre côté Attention! Oh là là! Oh, il a pété le décor. Ça va pas tenir. C'est bon, ça tient, ça tient. On verra ça tout à l'heure. Oh là le client. Alors aujourd'hui, c'est un jour un peu spécial. Hein, ouais, ouais. Hein, ah oui, tiens. Parce que. Il a pété Il a pété le décor. Bon alors, c'est Sofiane qui avait tout installé oh en plus, oh bah, bah laisse par terre, il alors, elle reviendra, bon, on a pété le décor, c'était improbable, incroyable, hey, ça a marché pile poil au moment, c'est prévu, hein. on s'est prévu, c'est écrit, mais non mais du coup ça claque le truc tu vois, ah bah oui parce qu'en fait on a mis devant ce que on n'arrivait pas à l'enlever, tu sais ce qu'il y a euh, aujourd'hui, euh, Lucien, oui, euh, bon, euh, Lucien Je crois que c'est le jour où. Oula euh, C'est le jour où on va faire le studio Voilà, c'est le jour de la déco Alors, non, aujourd'hui. Euh, c'est Martin, notre décorateur en l eau, l eau, Oui, c'est Martin, en ouais. l'an de grâce 2022, le 16 septembre. Oui, le 16 septembre <rire> nous nous fait, Vous le savez, vous le savez vous, vous. Tout le monde le sait on a, -y, y a On a la chance de. de non mais faire je... Non mais. L'anniversaire de. Attends, non, Martin, Non, je le sens mal. Je le sens y a mal. Rien. Non, tu fous, moi, je le vois avec une assiette là et des verres. Mais, mais non, Mais non, On t'a fait un gâteau avec des bonbons Non, je vous crois pas. Je te jure. Mais carrément, oh, mais ils sont trop mignons. Putain, mais bon, non mais attends. On lui fait pas confiance. Verser, Martin. Joyeux anniversaire Martin. Oui, Martin Joyeux anniversaire. On a fait un gâteau de grand. Hein. Non, mais attendez, quand j'ai dit quand je savais que ça allait partir en cacahuète. Doucement, doucement, doucement. Voilà, ouais. ouais. ouais. Bougie. Oh bon. Vous applaudissez aussi Et vous. Il encore une bougie soufflée, encore une année de passée. Attends, attends. Mais c'est l'autre là-bas, là-bas là-bas. Non, Le gâteau en détail, il m'énerve, bah, il, il ménèrent ménère voilà. a... ces enfants, je vous jure, regardez, regardez-moi ces enfants, j'en ai marre de. Non, alors par non. contre il n'y a pas de placement de produit, on tient à le préciser. Mais non, il ah, on devait la tourner, on a oublié. J'en ai, ai marre de ces enfants. Bon. Voilà. Non mais tu peux ça et puis on s'en occupe, on, on s'en occupe après. Okay. Hein euh, lui, là, ça. Non mais attends, il faut que je regarde <rire> <rire> ça. <j> c'est pour lui. Ah, Julien Alors, <rire> attends, <j> attends, <rire> c'est pas fini, c'est pas fini, Parce qu'on a une autre surprise pour toi la bâche au on peut en parler La on bâche, bâche. Oua. ouais, elle est bien, elle est bien, elle est bien, elle est bien. Elle est bien. Bah, Alors, non, il faut, euh, faut zoomer sur l'autre caméra, oui. tiens, vas-y, on va parler de haut, ouais, tiens. Euh, tu, et Mar euh, Flo, tu oui. peux mettre sur la bâche, s'il te plaît, sur la, sur la fenêtre ouais. ouais. Ouais Ouais. Ah là, super, ah là. Flo, t'as réussi Et donc ça, c'est euh, Saïd, euh, Attends, Saïd qui les nous les a peint euh, la bâche, parce qu'en en fait, euh, il nous a fait un, un b-boy. travail Web TV Cap Nord. Carrément. C'est super oh, chouette. Coupe, Et du coup, euh, dans le délire, donc c'est mec Onec, pardon, euh, Saïd, euh, qui nous a fait ça. Et on a un reportage sur Oa qu'on va regarder. Et à la fin du reportage, il y a une surprise pour toi, Martin. Je te jure, tu fais vachement bien le caméraman. Hein. C'est ouf quoi. Là, à la fin du <rire> Si j'ai refais, j'ai refais, non on l'a... Et on est toujours en direct, je oh, il y a trop bon de monde qui regarde en plus c'est quelque chose C'est parti J'ai plus vu le stut que les murs du lycée Un montant d'acier donc c'est dur de glisser je peux faire sur la prod et je sais que tu le sais, tisez soir ça finit en ulcère, je suis du niveau de Ronaldo mais blonde depuis petit peu, je veux la caisse de James Bond, je vais imposer ma loi, on veut m'appeler Kim Jong, je veux devenir le roi comme King Kong, à trop leur mettre on finit par s'later, tu dégoûtes comme un termaltassé, je sais que tu bluffes mec, tu parles assez, j'ai faim, je te mange, je un carnassier, une porte qui s'ouvre, c'est J's qui se ferme, une meuf, tu trouves c'est Jiz qui se perdent je les mange au repas mec, je pique nique pas, je me sens comme Linkin Park ou 50 cents Yes! De, de, doc, mais... Wouh! un festival! Okay, oh, On en we... son! Ok!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 Rappe que je veux pendant que tu rires ça vole, man. Je suis all off frame, baise le game pendant que tu rires ça colle. Pour le même résultat, pas que ça colle en vrai. Tu sais quand tu piras, on dirait pas que ça botte. Tu ne connais pas en galère que des cris de l'alcool J'ai plus le sport, il nous fait des bagnoles. Un petit problème de calage, ouais. T'as un petit problème de calage, tu m'as pas vu me voilà. Je c'est pas c'est que là, tension et des no de médocs j'ai même pas fait l'emballage Surtout qu'à la tu fais ma couche en m'en balade tant j'ai pas gagné au loto, j'aurais pas baloué des bibli pas là, t'es pas là, t'en de ta miner, si t'es malade, ça c'est nos vinaigres, on a toujours dans la salade, mais tu veux que j'y force Malgré ça je reste perspicace Un ton conso, protège mon dos, averse le flow, mais des guides glaces. c'est C'est le c'est le C'est le C'est le, le, le mais merci à la web TV cap nord est on comme jamais les gars Yeah, yeah, yeah. Ah, ah, yeah. Regarde autour de toi et laisse-toi par la feuille Regarde autour de toi, ouais, regarde autour de toi Il fait si beau, j'ai même trop chaud, même si la pluie Nous sommes quelques lions sans vouloir faire ce qu'il faut On se donne la peine, très loin de la haine On partage son compter nos vases qui nous élèvent Regarde, Regarde autour, autour de, de toi et laisse-toi emporter par la vague oh, oh, oh. Regarde autour de toi, ouais Regarde autour de toi, Chou on veut des coups de c'est ce que les gens réclament Arriver, allumer, animer toute la salle Les good vibes, celles qui parlent à ton... parle parle instamment, j'ai juste besoin de bonnes vibes. Quand les problèmes s'entassent, moi je les écarte à coup de smile Je veux vivre des bons moments, loin de ceux qui parlent que de style Je les laisse trouver dans leur monde quand vite paillettes et de strass Et vos business font mal à la tête, pas à la peine Reggae music, voilà ma quête, restons dans la simplicité Oh ma vie c'est pas là la tienne, tout la bas traîne Et à Big Up Cap Nord Est TV. <cười> Pro du néolibéral. Pro du néolibéral. Pro du néolibéral, je suis pro du néolibéral. Demain c'est l'apocalypse. Merde.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 Si bourgeois j'ai pas besoin d'oseille Mais j'en veux pas pour l'hôtel et la taille Déjà je vis sur le taf de la vieille Ouais les c'est pas demain la veille Mon daron c'est un vrai cas de l'argent Moi je suis un chéri qui n'a pas d'argent Je fais pas d'emprunt à la banque et qui j'en J'ai rien à voir à faire avec ces gens Est-ce qu'il a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 je les mange comme des petits pitchs, je vois ma punch comme hypercute, je vois le punch pour hypercuite. elle dit que je suis hypercute, la vérité c'est que je joue au bouclier petite termite, t'es peut-être un plus de 10 mais t'es qu'il moins que rien, ça se voit t'es plein de fils quand tu manges tes macarons, t'es plein de fils. Hello, hello Martin, euh, j'espère que tu vas bien, écoute, euh, je te souhaite un joyeux anniversaire, j'ai passé un super moment en ta compagnie pour mon interview et euh, j'espère à très vite euh, bah, pour de nouvelles aventures et encore joyeux anniversaire, ciao Yo yo yo yo yo, c'est la Skullroom pour InstaWeb TV, merci pour l'interview, c'était grave, lourd, on a bien grave, bien été reçu, les questions étaient précises, on a été guetté, tout ça sur les réseaux, c'est grave, lourd. En même temps pour tout ça, la Skullroom souhaite joyeux anniversaire à Martin, joyeux anniversaire mec, grpou! <rire> Alors Martin Attends, on n'a pas le son. C'est bon, on est revenu Non mais, mi le micro s'en met C'est bon coup. Non et Florentin... Ouais, voilà. Donc, mais Florentin. Tu veux dire ça de Docmé et de tous les autres, mais en fait ils sont pas les temps sur le vocal. Ouais. Docmé et les autres, ouais carrément. Wow. Merci, merci. les mecs, c'était un. Euh, va rentrer. Non, non, Et Docmé arrive. Non et, <rire> et franchement. Entre temps les gars ont remis le décor, je tiens à le dire. Ouais. Dans oh, le bon sens. On a... dans, dans le bon sens. <rire> non pas le tien et pas l'autre. Ah mais il tient plus dans l'autre sens. <rire> oui oui, le, non, la, le. S'abonner, mais c'est pas grave. Abonné, mais c'est ah. pas grave, faut s'abonner. Abonne-toi. Voilà, abonne-toi, Abonne-toi, sinon on vient chez ah, toi. attendez, il y a Florentin qui me dit quelque chose. 60% à regarder les vidéos sans être abonné. Hein. Ah oui, il faut s'abonner. 60% les gens. à regarder ça. Ah oui, être quand, quand même. Pas mal déjà, en fait, c'est cool. 100 être abonnés oh, Ouais, mais, mais. Du coup, euh... faut... C'est ça, ça. Mais c'est ça, interview interviews qu'ils font. Alors, vraiment... Martin, lui, il pensait vraiment. Il non, mais les, Alors, les gars, ce ce, soir, que je reviens vais... pas parce qu'il savait très bien qu'il qu allait se prendre un KO de farine. Parce que, que je connais. Ça arrive, ça arrive, ça arrive. Parce que je connais oh. Florentin <rire> non, non, Dubois. Non, non, je connais Julien. Je connais Lucien aussi un petit peu. Mais Lucien, je sais que ouais. Lucien et Julien ne sont pas de leur non, Non, non, non, non. C'est une blague. Florentin Dubois. Donc toi la espèce de petit il méchant. Mais non mais je sais mais Florentin maintenant ouais, je me méfie bien. de lui. Non, rigolo, ça non. Lol. Lol. Bon c'est bon c'était cool. Oui. Un beau gâteau. Avec ouais, des non, et et des... non, à boire. Alors à boire alors à boire il va être bu je pense là, juste après l'émission off. Qui, qui te souhaite un joyeux anniversaire. Oui alors aussi Et ça par contre ça je m'y attendais vraiment pas. Non mais les bons breuvages et euh il n'y en a qu'une et la suite des événements. Alors non. Euh, non. merci merci de nous avoir regardé. C'était là c'était une des plus sérieuses de l'année qu'on ait vu. Sachant que voilà alors on tient à préciser que cette vidéo oui, on tient à préciser que cette vidéo a été après. diffusée en direct sur Facebook et sera remise en diffusion ouais, en Facebook. rediffusion ouais. sur YouTube ouais, ouais, ouais. dans quelques jours. Ok demain. Demain, voilà. à si on est motivé bon, allez, Bisous béco, à bon, vendredi bon. prochain euh, Et euh, demain on sera Il y aura peut-être des directs Pendant la fête du vélo à Évreux. On sera sûrement là-bas ouais. ouais, Oui la, la fête, fête du vélo, du vélo demain de J'y et... suis, j'y vais l'après-midi oh, Parce que le matin, je, y le y matin, faire matin faire je conduis Le matin je conduis ah, ah. Bah, bah, on, non, oh. on, va, on va tous y être en fait oh, <rire> Mais je je <rire> oui, venez, venez C'est sur la place de la mairie si, si oh, il a un vélo. Non, Florenté, il a un vélo. C'est pas en fer, il a des roulettes. Oui, bah mais oui, Florentin, c'est pas ce en fer. Bon, on va peut-être couper les Tu as coupé le live là, ou pas là Parce qu'au bout d'un moment, on ouais, va raconter coup. les bêtises, on va se croire chez nous. Hein. Coucou, Donc allez, salut Bisous mes cons. à vendredi, à demain pour ceux qui sont à la fête du vélo. Et puis, ah ouais, 5 personnes. 5 personnes. Salut hey, Ils sont plus que nous pour une fois. <rire> Et, euh... non, on est 5 à Liam. Ouais, ah bah Liam. Ah ouais, viens, viens, viens. Tu veux te montrer ou pas eh, fais la pub pour voilà. ta voilà. chaîne. YouTube. Fais la, la, pub, pub, là, ouais, fais la pub, fais la pub, fais ah. la pub. Non, tu veux, pas, tu veux pas faire. Bon, c'est bon. pas grave. Voilà, c'est un youtubeur, Yamroquad. Terminé. Salut, bisous, à la semaine prochaine. La bise. T'as pas coupé en fait. Si t'as coupé. Si t'as coupé. Si, t'as là.